Quelle merveilleuse promesse, qui ne faillira jamais, Jésus le même hier, aujourd'hui et toujours, changeant que de forme. Quelle merveilleuse promesse, qui ne faillira jamais, Jésus le même hier, aujourd'hui et toujours, changeant que de forme. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais il ne sera pareil. Je serai avec toi et même toi. Jusqu'à la fin de temps. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais il ne sera pareil. Pour toi, je avec toi et même avec toi jusqu'à la fin de temps. Quelle merveilleuse promesse qui ne faillira jamais. Jésus, même hier, aujourd'hui et toujours, changeant que de forme. Quelle merveilleuse promesse. Qui ne faillira jamais. Jésus, le même hier, aujourd'hui et toujours, changeant que de forme. A l'ouverture de la parole, tu connaîtras que le Père et moi sommes. un Et moi, et toi, nous tous trois, Formant qu'un seul être. L'ouverture de la parole du cœur le Père et moi sommes un, et moi toi, et tous trois, ne qu'un seul être Quelle merveilleuse promesse qui ne faillira jamais, Jésus même hier, aujourd'hui et toujours. Changeant que de forme corps. Si mes paroles demeurent en toi Rien ne te sera impossible Cette union en Entre toi et moi Que dans toute mon autorité Si mes paroles demeurent en toi Rien ne te sera impossible, cette union invisible, entre toi et moi, je donne toute mon autorité. Quelle merveilleuse promesse, merveilleuse promesse, qui ne faillira jamais, Jésus, même hier, aujourd'hui et toujours. toujours That's good <laughs> really good <laughs> no,